Je voudrais vous parler du Bilva Vartic et euh, comment euh, nous essayons euh, d'utiliser ces bivalves, euh, plus exactement le, le, le squelette externe, la partie dure de ces bivalves, pour euh, regarder le passé. Alors, euh, je n'arrive pas à l'exprimer encore complètement, mais ce n'est pas très, très loin de l'idée de, vous savez, Jean-Claude Amezen qui parle sur Inter le samedi matin sur les épaules de, de, de Darwin et qui essaye d'expliquer de, de comment la science permet euh, d'aller regarder euh, là où euh, le regard ne peut pas porter et avec un peu d'imagination et quelques machines peut-être un peu compliquées mais qui s'apparentent quand même à la cuisine en associant les deux, on réussit à, à se placer dans le cas présent à 800 mètres de profondeur à, à, en Antarctique sous la glace ou en Arctique sous la glace et avec euh, en étant, un, un, en s'imaginant être un bivalve en train de subir un changement climatique ou pas des ou, impacts anthropiques. Cette propriété là, j'arrive à faire ça aujourd'hui, à vous montrer que vous allez voir, quand on part d'une coquille Saint-Jacques, on imagine, quand on est français, le plat festif que l'on mange à Noël. Et qu'à la fin, j'espère bien, de ces conférences, vous allez voir un thermomètre ou quelque chose qui est pas loin de l'outil, pas loin du prisme ou pas loin de la machine à remonter le temps. Quelque chose entre tout ça, mais en tous les cas, qui permet de regarder le passé. Ah oui, je travaille au CNRS, au sein de l'Université de Bretagne Occidentale et dans un laboratoire qui appartient à l'Institut Universitaire européen de la Mer. Euh, rien de plus sur ces photographies. Je voudrais commencer par, parce que dans le discours, euh, par la suite, je vais avoir besoin de quelques notions. Alors je vais faire soit, ça dépend de qui dans le public, hein, il y a des personnes ici qui connaissent l'article peut-être mieux que moi, et d'autres la chimie mieux que moi, et euh, les bivalves peut-être pas mieux que moi, mais au moins aussi bien que moi. Euh, mais tant pis pour ces gens-là, je vais faire quelques rappels et je vais commencer par euh, cette notion d'isotope que je vais utiliser à plusieurs reprises. Juste pour vous dire que les isotopes sont des éléments chimiques hein, qui présentent exactement le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Ça veut dire qu'à plusieurs reprises, je vous utiliserai pour le cas du carbone 12 ou du carbone 13, cette notion d'isotope et de rapport entre ces deux, euh, ces deux éléments, pas enfin, ces deux éléments, ces deux isotopes du même élément. Et surtout, je vais utiliser euh, à plusieurs reprises, vous allez voir que ça nous permet de calculer la température de l'eau de mer, euh, le rapport entre quelque chose qui est ultra majoritaire par la nature, qui est l'oxygène 16, vous voyez, avec une très, très forte dominance de cet isotope-là et euh, de, son petit, euh, de son petit cousin ou de son frère, plutôt, euh, l'isotope 18. Et le rapport, vous allez voir, de ces deux isotopes vont nous renseigner sur la température de lendemain. Voilà pour les isotopes. Maintenant, euh, je vais utiliser ce mot assez fréquemment et quand on, on me le reproche systématiquement. Je donne une définition. Le pélagos s'intéresse à ce qu'il y a dans la colonne d'eau, tout ce qui nage et tout ça. Après, il y a plein de nuances dans la partie pélagique, mais j'ai mis à la même taille ici une diatomée, c'est-à-dire un une micro-algue qui va faire quelques dizaines de micromètres avec quelque chose qui fait 5 cm, tant pis. Hein, ça appartient au pélagos et qu'on oppose au bain à l'ensemble des organismes euh, et, euh, qui vivent sur le fond. Ouais, pour être simple. Autre élément essentiel qu'il faut connaître, que euh, la production primaire, ici euh, les grandes algues, ont pour besoin pour se développer de lumière, d'azote et de phosphore. Évidemment, ils ont besoin de carbone, mais on, on considère que le carbone est, euh, est euh, toujours présent, ou suffisamment présent, même s'il y a encore controverse hein, dans le cas du phytoplancton, est présent euh, en quantité suffisante pour ne pas que ce soit un facteur limitant. Euh, maintenant le, le, la notion qui va avec, c'est quand on augmente ces apports, évidemment on change l'aptitude qu'ont les écosystèmes, notamment côtiers, à produire par la photosynthèse les macro tout le monde connaît en Bretagne les histoires d'algues vertes mais euh, on a également la même chose la, la photo n'est pas prise en Bretagne mais des choses similaires avec euh, du, euh, des micro qui se développent de façon anormale quand on apporte deux éléments ici sur ce graphique qui étaient limitants et qui ne le sont plus, l'azote et le phosphore autre concept, ça s'appelle l'eutrophisation, on enrichit artificiellement un système côtier, mais euh, à bien considérer, et euh, vous allez voir que quand on parle des bivalves arctiques, euh, il faut considérer que dans un écosystème marin, euh, un seul, je vous ai parlé ici de l'eutrophisation, mais quand on parle de macroinvertébrés invertébrés ou de poissons, on doit considérer une myriade d'impacts anthropiques qui agissent de façon simultanée, et il a des questions question de d'en concevoir un, sans essayer de déconvolver l'impact des autres. Je vais avoir besoin également de quelque chose qui n'est pas naturel pour, en Bretagne. Alors quelque chose de très naturel, c'est le, le phytoplancton qui se développe dans l'eau quand il y a de la lumière et, du, et des sels nutritifs, c'est ce que je viens de vous dire. Mais euh, évidemment, euh, dans, euh, en système arctique, quand on commence à, à franchir les euh, 70-90 degrés, degrés nord, on a euh, évidemment, la présence de de banquise, de moins en moins vrai, mais partons de l'hypothèse qu'il y a de la banquise, et surtout la nuit, et donc l'absence de lumière interdit toute production d'algues. Quand cette glace commence à fondre, son épaisseur commence à se réduire, et que la lumière apparaît, des algues dites épontiques, des micro-algues, se développent sous la glace. Vous allez voir que ça a une certaine importance pour la suite. Puis, cette glace se fragmente, il y a des bâcles, les chocs, des glaçons entre eux provoquent la sédimentation de ces algues, laissent l'eau libre de glace en surface, la lumière pénètre, on a du phytoplancton qui se développe. Et cerise sur le gâteau, on a euh, au fond, après tout ça, une production de microalgues qui sont là, inféodées à l'interface aux sédiments. Donc contrairement à ce qui se passe en Bretagne, on rajoute une couche ici de microalgues qui peuvent se développer sous la glace. Quand on arrive, c'est ici l'exemple du Spitzberg, évidemment, on, je continue avec, avec mes évidences. Quand, quand on arrive au Spitzberg, on arrive en avion sur une calotte, enfin sur de la glace, là, terrestre, vous voyez les montagnes qui prend les glaciers près dans leur surface, cet aspect euh, craquelé du fait euh, du, du mouvement et de la descente de cette glace vers la mer, et euh, on se retrouve quand on est en mer avec un front, hein, vous pouvez venir en bateau euh, ici, la première évidence, c'est que quand vous regardez une carte marine aujourd'hui de ce fjord, qui est le fjord de Kongsfjord au nord-ouest du Spitsberg, la carte marine vous donne un rivage à 2 km plus loin en mer. C'est-à-dire que toute cette partie de glace qui était flottante sur l'eau a déjà disparu. Et ça, c'est quelque chose d'assez connu et facile à imaginer. Quelque chose qui commence à se voir un petit peu sur cette image. C'est euh, la couleur de l'eau ici, voyez, nettement euh, plus rouge et turbide que ce qu'on imagine pour les eaux euh, translucides de l'Arctique. Et euh, quand ma photo, est, et tant pis, elle, elle ne passe pas très bien. Mais euh, ce que nous voyons ici, c'est que euh, la glace qui fond ici en surface ou qui se déplace en surface fond et euh, fait, laisse place sous cette calotte de glace à euh, un torrent qui euh, charrie des limons. Le Spitzberg ayant été à la latitude de, de l'Afrique, en dessous, il y a pas mal de charbon, il y a surtout pas mal de latérite. Et cette eau rouge vient du fait que l'eau euh, déplace des anciennes latérites. Et euh, la première propriété de la fonte de la glace ici, quand on est écologiste côtier, c'est le changement de la turbidité de l'eau. Donc mon schéma qui était ici euh, est largement faux parce que la lumière a du mal à pénétrer dans cette colonne d'eau, même quand il n'y a pas de glace puisque la turbidité de l'eau empêche euh, la lumière de pénétrer. Donc on a hein, quelque chose qui est euh, un peu plus subtil que juste j'apporte de l'eau douce, et j'apporte de l'eau douce, mais quand je fais fondre ces glaciers, également j'apporte pas mal de choses, d'argile, hein, qui vont changer la pénétration de la lumière. Je montre cette carte juste parce que je vais me servir à plusieurs reprises d'échantillons qui sont pris. Le Spitzberg est là, l'ouest, vous voyez, le Spitzberg. La photo est prise en février 2009. Vous allez voir que ça a pas mal changé depuis. Euh, à l'ouest du Spitzberg, le, le courant, euh, la, la fin du Gulf Stream, le courant atlantique qui monte ici, vient lécher le côté ouest et euh, débarrasse ou interdit euh, l'emprise de la banquise sur ce flanc ouest, alors que ce n'est pas vrai du tout du côté est. Vous allez voir qu'on va comparer euh, des bivalves qui vivent sous cette glace d'autres qui vivent exactement la même altitude euh, sous la glace, euh, sous... Euh, dans des écosystèmes dépourvus de glace. Bon, vous allez voir qu'on va parler aussi d'échantillons qui sont pris dans la baie de Baffin, ici, sous la grande Polynie et je vous parlerai de ce pont de glace qui a tendance à se libérer de façon de plus en plus précoce. Vous pouvez vous dire d'autre qu'il est assez normal, vous hein, voyez que sur, le, sur le, la, la glace descend en 2009, assez au sud, jusqu'au Saint-Laurent. Vous vous dire d'autre. oui, on va échantillonner aussi des bivalves euh, à peu près euh, ici. Une évidence, c'est que ben, ce graphique vous montre que euh, la quantité de glace qui a plusieurs années, euh, c'est-à-dire les glaces qui ne sont pas des glaces de l'année, mais qui ont au moins deux ans, cette quantité-là en rouge, euh, cette fraction, euh, euh, regardez cette proportion en rouge, vous voyez que en gros, 40% de cette glace a disparu entre euh, les années 2003 et, 2000, et euh, 2009. Alors, euh, on arrive un peu plus dans le, dans le vif du sujet. Euh, évidemment, quand on s'intéresse euh, à euh, la variabilité naturelle et que l'on veut caractériser cette variabilité naturelle, et je dirais c'est assez naturel de le faire quand on s'intéresse à l'écologie du système côtier au moins, mais c'est vrai quasiment à toutes les échelles, on, on rencontre une difficulté, c'est que euh, pour les pays industrialisés, on a effectivement, euh, pour l'ère industrielle, depuis le début de l'ère industrielle, euh, quelques instruments et une instrumentation qui permet de retracer l'évolution de quelques paramètres climatiques ou de quelques paramètres écologiques. Et à cette variabilité naturelle, depuis l'ère industrielle, on ajoute une influence anthropique sans qu'on soit très facilement capable de découpler ces deux types de variabilité dans une réponse d'écosystème l'écosystème politique. Bon. Alors, on cherche bien à émettre des prévisions pour ce qui va se passer dans le futur, en utilisant des modèles. Or, ces modèles, évidemment, utilisent le résultat de cette instrumentation, bon, mais sont, on va dire, extrêmement friands, ou extrêmement opportun d'obtenir des informations avant l'ère industrielle. Alors, évidemment, pour cela, utiliser des archives, c'est quelque chose d'assez malin, et cet exposé Vous bah, va essayer de vous montrer comment les coquilles des bivalves participent à cet effort, évidemment, c'est pas la seule méthode. Et les grands exemples viennent des carottes de glace ou des carottes de sédiments, mais comment, je vais essayer de vous montrer comment, en partant d'une thématique très coquille Saint-Jacques, pêche en rade de Brest, on a fini par proposer et étudier des bivalves qui sont ici en Antarctique et en Arctique, qui vivent 100 ans, et vous allez voir, certains, plus de 500 ans, et qui nous permettent de retracer l'évolution, certaines évolutions, de paramètres écologiques euh, arctiques euh, c'est complètement naissant hein, l'utilisation le, de ce type de bivalve et vous allez voir de Arctica Islandica quelque chose qui, un animal qui vit plutôt en Arctique donc qui est sub-Arctique je veux dire, qui est plutôt en Islande euh, ces, ces utilisations de bivalve de façon intensive et généralisée datent de à peine une dizaine d'années on n'a pas un recul euh, exceptionnel là-dessus alors, une coquille Saint-Jacques, l'histoire commence en rade de Brest, hein, parce qu'une coquille Saint-Jacques, c'est comme, euh, comme un arbre, et ça présente comme un arbre des alternances de bandes de bande claires et de bandes sombres. Et euh, quand vous regardez une coquille Saint-Jacques, vous êtes capable de dire que cet animal a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, en regardant les cernes concentriques qui figurent à la surface de cette coquille. Et euh, quand on regarde à la loupe binoculaire, de façon un peu plus précise, ce qui se passe entre deux strilles annuelles, on aperçoit qu'il euh, y a euh, des strilles, concentriques qui sont, on le démontrera dès, tu parlais des années 90, dès 1996, euh, voilà, ces coquilles fabriquent une strie à l'échelle journalière. C'est pour ça que vous avez ici quelque chose qui a été fabriqué au jour J, au jour J plus 1 et ainsi de suite. Donc une coquille Saint-Jacques comme euh, une carotte de glace, comme des spéléothèmes, toutes les structures qui dans la nature marquent de façon rythmique euh, le temps, hein, permettent d'extraire de, de ces archives des informations qui, qui nous intéressent pour retracer euh, l'environnement. Donc, euh, cette idée de, de Coquille Saint-Jacques est née d'un paramètre d'une de ce graphique qui, disait, qui, qui, qui vous donne les débarquements euh, en rade de Brest, euh, enfin, débarquements euh, issus de la pêche en rade de Brest des Coquilles Saint-Jacques avec cet effondrement lié à l'hiver 63-64 qui était facilement explicable et il nous fallait expliquer euh, pourquoi ce stock restait à l'état relictuel, on était en 1994, ouais, en cadre du contrat de B, les études préliminaires, au contrat de B Rade de Brest, qui était euh, insufflé par, euh, la, à l'époque, la cube, enfin, la ville de Brest. Et euh, je passe, le, vous allez me poser la question ensuite, donc je vous réponds tout de suite, cette ce petite augmentation est liée à l'éclorisé de Tinduf, qui sème les coquilles Saint-Jacques, de façon assez efficace, et la, la, la pêcherie se trouve étoffée par ce semi. La question, je le répète, était pourquoi reste-t-on à ce niveau relictuel Et euh, nous avons euh, étudié euh, donc, cette histoire de stries, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le dépôt journalier des stries nous permettait, quand on pêchait une coquille Saint-Jacques, là vous avez une coupe longitudinale qui est effectuée ici sur la coquille Saint-Jacques, on regarde le bord euh, ici, cette strie qui a été fabriquée euh, à l'extrémité de l'animal, a été fabriquée le jour de la pêche ou la veille de la pêche. Et ce qui a été fabriqué juste avant a été fabriqué la, la veille, l'avant-veille de la pêche, et ainsi de suite. Et on remonte dans le temps. Si on est capable de mesurer la distance qui sépare deux stries, alors on obtient un chiffre qui vous donne la croissance journalière d'une coquille Saint-Jacques. Et sur l'axe des abscisses, ici, le numéro de cette strie, la position dans la nuit. Si on est capable de le faire sur une coquille Saint-Jacques et qu'on connaît bien la date de pêche, alors ici, on a le temps. Et si on a une coquille Saint-Jacques, on peut le faire sur 30 coquilles Saint-Jacques. La courbe ici vous donne la courbe moyenne de croissance des coquilles Saint-Jacques en Rade dabreu entre le premier hiver et le deuxième hiver de leur vie. Et on s'est intéressé à cette courbe en, en lui associant une courbe, la courbe suivante. C'est exactement la même chose l'année suivante. Et on s'aperçoit évidemment que ces deux courbes-là ne se ressemblent pas du tout. Ouais. Et euh, que, euh, en fait, les, les ralentissements de croissance que vous voyez là, le premier est ici, deuxième, troisième, sont tous synchrones à les efflorescences de phytoplancton. On n'avait pas de problème avec celui-là parce qu'il est toxique et on imaginait bien qu'une coquille Saint-Jacques pouvait avoir des problèmes avec une algue toxique pour elle. Bon, ça ralentissait sa croissance en rade de Brest, pas de problème. C'était un peu plus sport avec celui-là parce que ce phytoplancton là était majoritairement à 99% présent parce que ce qui composait cette efflorescence, cette prolifération de microalgues, était constituée de rhizosolenia, c'est-à-dire du fourrage, l'équivalent de une graminée ou d'une prairie pour un mouton. Il avait du mal à comprendre comment un mouton pouvait avoir des problèmes de croissance parce que l'herbe était trop grasse. Et en fait, ce phytoplancton sédimente brutalement ce jour-là, vous voyez ce qui est marqué par la flèche, et cette sédimentation induit à l'interface sédiment. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sédimentation massive à l'arrivée à l'interface au sédiments provoque une prolifération de bactéries qui utilisent cette matière organique, et pour utiliser cette matière organique qui vient de descendre, on a une consommation d'oxygène par respiration, la quantité d'oxygène dans l'eau diminue, et la coquille Saint-Jacques se retrouve avec des difficultés à respirer. Bon. Alors on était, on était intéressé parce qu'on est à 30 mètres de fond, on démontre assez vite que ben, c'est pareil, à 150 mètres de fond, on est capable de mesurer à l'échelle du jour, une réponse biologique sur une population a posteriori, quelle que soit la profondeur. Et euh, ça paraît rien, mais on n'était pas capable de le faire avant. C'est la première fois qu'on avait une réponse biologique mesurée en mer, à l'interface au sédiment, à des profondeurs allant entre 0 et 500 mètres, comme la coquille Saint-Jacques, vit du Maroc à la Norvège, où on avait potentiellement un outil qui était généralisable sur la façade atlantique européenne. Et quand on peut le faire un an, on peut le faire 30 ans, on peut le faire 40 ans, le, on a parlé d'observatoire tout à l'heure, l'observatoire de Brest, enfin de l'IEM, surveille la croissance journalière des coquilles Saint-Jacques tous les ans, depuis maintenant 1987. Et euh, on a une Saint-Jacothèque, on collectionne des coquilles Saint-Jacques sur lesquelles on mesure leur croissance, et vous allez voir, pas que ça. Très bien, et euh, avec ça, on fait quoi Avec ça, on démontre, et ça, ça date de cette année, que ben, euh, par exemple, cette situation atmosphérique euh, euh, au-dessus de, au de la façade atlantique européenne, c'est-à-dire ce euh, bloc avec un, un super anticyclone qui est posé sur la Scandinavie, et qui provoque des hivers assez rigoureux et euh, plutôt, euh, plutôt secs, euh, donne une superbe corrélation avec euh, la date de début de croissance. Et on démontre qu'en rade de Brest, avec ce, ce genre de série temporelle, que le climat influence dans des proportions assez insoupçonnées euh, la biologie des coquilles Saint-Jacques à l'interface au sédiment à 30 ou 33 mètres de profondeur. Donc un paramètre atmosphérique influence jusqu'à la date de départ de croissance, mais c'est vrai pour l'amplitude de cette croissance, la durée de la période de croissance, sont très influencée par des paramètres euh, climatiques. Maintenant, ah si on peut le faire à Brest, on peut le faire sur la façade atlantique européenne. Et on a échantillonné sur toute la façade. Je vais assez vite, mais pour démontrer que, surtout en Norvège, là, on va aboutir à une nouvelle idée à partir de cette série euh, accumulée euh, juste à côté de Bergen. Je ne sais pas si vous voyez où, où est Bergen, quelque part sur le point neuf. On voit ces petites encoches. Je passe. ce que vous voyez là, c'est la croissance année après année pour ce qu'on appelle des cohortes de Coquille-Saint-Jacques, des animaux nés en 82 ici, qui grandissent en 83, 84. On les, on les voit vieillir. Ouais. Et euh, c'est des animaux nés à différentes dates, mais sur le même site, et qui, maison, qui présentent toutes, c'est ce que marque la petite rouge, une petite encoche, un ralentissement de croissance, ouais, en 1986. Et on a démontré que ce ralentissement de croissance était synchrone à l'apparition d'un vent fort venant du nord, longeant la côte... Euh, norvégienne, je vais remettre ma carte, c'est un vent qui provient du 12 et qui souffle vers le 9, et un vent fort dans l'hémisphère nord qui vient du nord, s'il est installé pendant une longue période, provoque une remontée d'eau froide du fait de la rotation de la Terre et de la mise en mouvement de l'eau. C'est ce que vous voyez ici, le prélèvement est fait exactement à ce point, et vous voyez les dates passées, on est le 11 juillet, la température de l'eau est pas loin de 12 degrés, il fait chaud pour la Norvège. Et euh, la température, c'est pas baignable, mais ça commence à être, à être jouable. Et euh, il fait, euh, le vent s'installe et vous voyez de l'eau froide arrive à la côte. Et après relaxation du vent, à nouveau, l'eau chaude revient à la côte. Donc, on avait un événement thermique brutal. La température décroît et euh, croît à nouveau à sa valeur normale quelques jours plus tard. Euh, ce graphique-là, vous devez vous noter que... Euh, c'est bizarre. Je peux me, me permettre ça va être très dur d'expliquer ça. Je suis désolé. Ici, je vous ai parlé du, du, des rapports des, des isotopes stables de l'oxygène. Ça ne vient pas d'une idée saugrenue. Les gens travaillant sur les coraux, travaillant sur, de façon générale sur le, les calcaires de la planète, utiliser déjà ce rapport pour estimer la température. Et on a juste essayé de, de mesurer en prélevant avec une perceuse de dentiste le long de ses stries de croissance de la calcite, la constitution, le constituant pardon, de, la, de la valve gauche d'une coquille Saint-Jacques, de son squelette, pour démontrer que pendant les événements de type upwelling, c'est-à-dire d'arrivée d'eau froide, à la côte, alors on avait bien une signature, une diminution apparente, une augmentation apparente, parce que l'échelle est inverse de ce, euh, de ce paramètre. Et euh, on levait une ambiguïté qui était liée au fait que quand on observait, alors on se place dans l'idée de vouloir faire du paléoclimat, du paléo-environnement, euh, cet événement-là qu'on pouvait confondre avec un événement dit à phytoplancton, comme je vous ai montré en rade de Brest, on disait, ça, cette encoche-là, ça peut être du phytoplancton. Hein et euh, on avait la possibilité avec le dilto 18 et avec la chimie ou plutôt l'isotopie de la coquille Saint-Jacques de euh, séparer des effets trophiques ou des effets liés au phytoplancton à des effets thermiques en allant regarder la composition chimique et isotopique de la calcite. Alors on revient en Bretagne, il se passe 5-6 ans et on utilise là notre observatoire, c'est à dire notre aptitude à mesurer à beaucoup plus haute fréquence et la courbe bleue, la température à l'interface sédiment. On a nos coquilles Saint-Jacques, on prélève toujours notre calcite à des fréquences un peu plus élevées et on démontre que, de façon la définitive, la coquille Saint-Jacques permet d'estimer, au jour près, la température de l'eau de mer avec une précision de 0,4 degrés. Le thermomètre médical que vous achetez est précis à 0,2 degrés. Donc c'est moins bien qu'un thermomètre médical, mais euh, sachant que ça vit depuis 25 millions d'années euh, sur la face à l'atlantique européenne, le potentiel quand même de reconstruction de température euh, euh, nous paraissait euh, très prometteur. Et En fait, euh, le principe qui va être appliqué, y compris en Arctique, c'est bien euh, de euh, laisser grandir un animal. Vous allez voir qu'en Arctique, on le laisse grandir 500 ans, mais euh, en même temps, mesurer dans l'eau de mer euh, des variations de paramètres qui nous intéressent, ici la température et la salinité, puis de mesurer dans cette coquille euh, les propriétés isotopiques et chimiques, et de comparer, in fine, les résultats obtenus par la surveillance de l'environnement à ceux l'on obtient en, en, en étudiant la chimie ou la structure euh, de ces animaux. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez là une coquille Saint-Jacques et vous voyez euh, la fondue au poireau euh, qui va être associée à cet animal, mais euh, c'est exactement... Euh, si vous ouvrez Internet et vous tapez coquille Saint-Jacques, les premières choses qui apparaissent sont euh, au moins sur les sites francophones euh, des, des coquilles euh, qui sont en train de... de on, on imagine déjà le goût sucré qu'elles ont, mais euh, je vous dis qu'en en fait cet animal, eh bien, euh, en première lecture à un thermomètre, vous allez voir que c'est un peu plus que ça. Et de façon systématique, un peu plus compliquée, hein, là, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'observation de l'environnement avec des capteurs ou avec des prélèvements manuels, avec des choses qui peuvent être un peu lourdes hein, en termes de quantité de travail, peuvent être associées à, ici, des mesures de croissance. Et euh, ici, fait plus du tout avec une perso de dentiste, mais avec un laser, euh, des prélèvements, euh, faits au laser, dans une coquille, et comparé à ce qu'on a observé dans l'environnement, c'est possible parce que chaque string ici est datable au jour près. Donc chaque échantillon est daté au jour près à l'intérieur de la coquille. Alors ça donne des choses assez étonnantes, parce que ben, le rêve, et c'est encore un de nos rêves, je vois Philippe Masculier qui est là, mais c'est un des rêves des gens qui s'intéressent à l'impact des sur dans les écosystèmes côtiers type rat de Brest, c'est d'aller retracer l'évolution de la dynamique du phytoplancton avant qu'on augmente euh, les élevages porcins. Alors, euh, on a eu euh, l'idée, une nouvelle fois, euh, ce n'est pas complètement euh, nouveau non plus, hein, mais euh, l'idée d'appliquer euh, ce qui est fait en, en environnement outurier, au large, en mesurant euh, le barium et en mesurant le molybdène dans des coquilles Saint-Jacques, ici, en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, évidemment, les résultats de, euh, appliquer, de ça appliqués à notre coquille Saint-Jacques en rade de Brest, Montre que euh, ces pics ici, vous voyez, qui présentent ces trois individus différents, qui présentent un timing parfait, euh, une si des similitudes dans les signaux parfaits, ce barium provient sans aucun doute de la sédimentation des, des, des micro qui se développent dans l'écosystème rade Brest. Et on est capable, on a calibré l'outil qui, qui va nous permettre, on ne s'est pas encore fait, mais euh, de euh, retracer ce qui s'est passé euh, les 50 dernières années dans cet écosystème. C'est encore un lourd travail, mais l'outil est au point. Évidemment, on peut imaginer faire ça et Yves-Marie s'intéresse à la partie archéologie parce que ça peut avoir des implications archéologiques assez importantes. Et quand on est capable de faire ça sur la coquille Saint-Jacques, c'est fini pour la partie brestoise. Vous voyez bien qu'on se dit assez rapidement, si on le fait sur la coquille Saint-Jacques, on peut aller le faire ici en Nouvelle-Calédonie et de fil en aiguille, on a fini en Antarctique et euh, avec une proposition qui a été faite pour aller travailler sur ce pétoncle hein, qui est polaire en Antarctique et euh, on n'est pas encore en Arctique mais vous allez voir qu'on avait encore à apprendre à plonger sous la glace et à aller nous promener dans cet environnement pour y descendre du matériel qui permet la, la, la, le marquage les mesures de respiration les mesures d'activité alimentaire la biologie impose dans ce type d'environnement de descendre des, des, des laboratoires plutôt que de ramener des animaux au laboratoire parce que l'eau ici, sur ces, sur ces photos est entre moins 1 et moins 1,8 degrés. Et il n'est pas très aisé euh, en environnement polaire, même si ça paraît euh, étonnant, de maintenir des animaux à moins 1 degré de façon permanente, sachant que si vous les mettez à 1 degré, ils meurent immédiatement. Donc il vaut mieux descendre euh, dans l'eau. On a appris ça euh, en Antarctique et euh, de cette phase euh, d'apprentissage euh, est venue l'idée, euh, évidemment, euh, c'est une espèce de suite assez logique, est venue l'idée d'aller euh, en Arctique faire la même chose sur euh, ce pétoncle. La première idée, je vais vous la, je remonte, euh, je suis désolé, est euh, d'aller travailler. Je vous montrerai des photos ensuite, il situ situe, sur euh, Clamis Islandica. Alors, il euh, n'est pas complètement gratuit cette idée, parce que si vous prenez un bateau de pêche et vous allez au large de Oessans, et vous mettez une drague à l'eau, vous pêchez Clamis Islandica. Ah, vous le pêchez fossile parce qu'il est là depuis mort depuis la dernière glaciation, il a vécu là à la dernière glaciation, il est même descendu à Marseille. Et euh, ce qui, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se retrouve avec chez nous un pétoncle polaire, facile à échantillonner, qui vit chez nos amis aujourd'hui, chez nos amis norvégiens. Il s'arrête à la latitude de Bergen et il monte jusqu'à 90 degrés nord. Bon, ce n'était pas complètement gratuit d'aller travailler sur... Il y, avait, il y avait une perspective assez, assez sympa. Donc on a proposé euh, un, un projet qui s'appelle Bibi Polar, qui est encore en train de fonctionner. Hein, et Je m'excuse pour ceux qui sont, je vois, je vois Olivier Ragnol dans la salle, euh, je ne parlerai pas de... On a profité, de, de, dans le cadre de Bibi Polar, de marier de façon très intime euh, la science à l'art. Et on est parti en trois missions euh, arctiques avec euh, des photographes, euh, des peintres et des musiciens et on revient avec toute une rafale de choses qu'on proposera dans deux ans au public brestois qui marient assez bien en milieu extrême ces deux types d'approches. Euh, là, je vais me concentrer sur les bivalves parce que quand même, vous allez voir, ça va être encore assez long. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu polaire arctique, il y a quand même 140 espèces de bivalves. Pratiquement tous vivent au-delà de 50 ans. Enfin, un grand nombre d'espèces vivent une centaine d'années. Euh, et je vais commencer mon histoire par quelques résultats obtenus sur celui-là, euh, bah, je m'excuse, la start. Ouais. Alors il y a tout un complexe, je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, mais euh, la détermination, aussi à poser un nom sur ces, sur ces, sur ces biveaux là est assez, est assez sport. Mais euh, le complexe à start nous a, euh, nous a fortement attirés parce que, euh, on avait euh, en, en premier jet et en première dissection mesuré que potentiellement euh, pas mal de ces animaux vivaient au moins un siècle. Et euh, on a euh, cherché pas mal, euh, en plongée, euh, au Svalbard, ici euh, dans le Concern dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était la vue d'avion euh, avec les eaux boueuses. Euh, cette année euh, et euh, en, au mois d'août euh, 2015, euh, on a trouvé, euh, on va trouver et on a déjà trouvé euh, dans le Yongsun, à l'est du Groenland, euh, le même bivalve. C'est pas loin, euh, c'est la même chose à nuque. Et euh, je vous parlerai longuement de, euh, de la Grande Polénie du Nord, où cette bivalve-là vit jusqu'à euh, 1000 mètres de profondeur. Alors, il s'agit de le couper euh, dans la longueur. Et euh, parce que je ne sais pas si vous faites attention, mais là, je ne vous ai pas parlé, ça ne ressemble pas du tout à une coquille Saint-Jacques. C'est effectivement légèrement ondulé, c'est ce que vous voyez là. Mais euh, ce qui nous intéresse, et pas du tout à cette échelle, euh, et ce sont ces marques régulières qui apparaissent en bande et euh, qui sont des marques pas journalières, mais des marques évidemment euh, annuelles. Donc il faut couper cet animal, le poncer jusqu'à une profondeur, une épaisseur de, euh, c'est quand même assez fin, 160 micromètres, les clés par le dessous, et mesurer euh, ses stringes. Euh, voilà à peu près ce qu'on donne, hein. le, première lecture euh, des animaux pêchés en 2010, euh, ayant vécu jusqu'en en 1940. Et euh, on s'amuse à mesurer quelque chose de simple, c'est-à-dire, euh, année après année, le gain de taille de ces animaux. On obtient, euh, je ne vais pas rentrer euh, trop dans les détails, mais on obtient un, un comment, une courbe, ouais, euh, ce qu'on appelle un modèle, et ce modèle est retranscrit ici en rouge, c'est-à-dire que cette courbe de croissance-là vous donne ce que prédit ce modèle s'il n'y euh, a pas de variation interannuelle de climat. Donc, c'est... Euh, la diminution normale de la vitesse de croissance, parce que l'âge arrive, et elle grandit de moins en moins vite, et vous avez cette décroissance linéaire assez normale. Alors vous voyez que, en fait, dans les faits, quand vous prenez un individu, il présente des écarts à ce qu'on attend, et c'est ce que donne la courbe suivante, la mesure des écarts à ce qu'on prédit, et sur un grand nombre d'individus, et vous voyez que les astartes qu'on a pêchées dans la baie de Baffin, vous vous souvenez, c'est ce que j'ai dit, la, la, la Grande Polynie du Nord, Montre euh, qu'un signal à peu près régulier, on pourra discuter de, de ça, mais et surtout, depuis une vingtaine d'années, une augmentation régulière de la croissance. Bon, il y a une croissance anormalement élevée à 800 mètres de profondeur sous la banquise de la, du, du nord de la baie de Baffin. Et euh, on rejoint des théories euh, qui ont été très, très partagées entre Canadiens et, et Brestois sur des histoires de. de de match-mis-match, c'est-à-dire de, match de rencontres et, et de non-rencontres entre le phytoplancton et le zooplancton. Si la glace, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que la glace ayant disparu sur une période de plus en plus grande et de plus en plus précoce en baie de Baffin, laisse pénétrer la lumière. Cette glace permet la production de phytoplancton qui euh, va avoir tendance à ne pas être consommée par le zooplancton qui, lui, va arriver trop tard dans ce système. Il est il n'est pas programmé pour arriver à cette période de l'année et il arrive 15 jours à 3 semaines trop tard quand le phytoplancton a lui déjà sédimenté. Et finalement, ce bivalve qui lui euh, attend de façon passive de la matière organique qui va descendre de 0 à 600 mètres de profondeur ou à 800 mètres de profondeur, voit sa quantité de nourriture augmenter du fait du changement climatique actuel. Et on, ce qu'on observe, c'est une stimulation de sa croissance. Bon. Alors, on a eu des gros doutes sur est-ce que c'est un impact d'abord de la température. Et on a mesuré sur ces animaux euh, le delta au 18, vous voyez les rapports au 18, au 16, et vous voyez que ce signal reste complètement plat, surtout dans les 20 dernières années. Ce n'est pas un réchauffement de la température à 600 mètres de fond qui est responsable de l'augmentation de croissance. Et on a une énorme surprise, c'est la présence de ce barium euh, qu'on attend comme étant le signal de la sédimentation des phytoplanctons, ce que je vous ai dit pour la rade de Brest. Le barium signe la présence de en train de micro en train de sédimenter. Donc ça, ça nous allait bien pour expliquer plus de nourriture, euh, température égale plus de nourriture égale croissance plus forte. Je répète, euh, à une profondeur assez, assez, assez respectable. Bon, avec une grosse difficulté, je passe ça, une grosse difficulté qui est euh, liée au fait que, oui, un, il y a du barium qui augmente. En 1987, 1987, c'est l'année de Tchernobyl. Et euh, on a quelques, quelques doutes sur notre... Je, je dévoile hein, une démarche scientifique où on est quasiment certain d'avoir la vérité. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient vous dire « 87, c'est quand même Tchernobyl. » Vous devriez regarder si, euh, euh, si euh, vous n'êtes pas en train de vous tromper parce que euh, le, le césium de Tchernobyl, évidemment, a seulement tendance à donner du barium et c'est peut-être également, alors il suffit de vérifier, vous allez me dire si c'est le bon isotope, ce qu'on est en train de faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a un doute entre barium et entre Tchernobyl ou fond des glaces. Dans les deux cas, deux impacts anthropiques. Dans les deux cas, on sauve la mise. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça donne. Il y a probablement, c'est ça qu'il faut retenir, peut-être une troisième hypothèse. Euh, ça donne une vraie image de ce qu'est la recherche. C'est euh, -ce tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'ai un petit doute. C'est pas, pas grave, je reviendrai dessus ça va m'en revenir. Euh, changement d'espèce, Clamis islandica. Voilà un pétoncle euh, qui, pour les Bretons, est, est assez sympa parce qu'il a l'œil, il a vraiment l'aspect et la biologie d'un pétoncle noir. Et je dirais, pour aller au bout de la comparaison, le goût du pétoncle noir. Et euh, c'est celui-là qui est pêché en Islande. Ouais, et pas sur ces falaises là qui sont sur la photo, mais euh, là la photo est prise au Spitzberg. Mais c'est celui-là qui est vendu en sachet surgelé euh, au supermarché, hein, ce pétanque là. Alors celui-là, vous voyez, il vit, euh, il peut vivre sur des, des vases, des sables, mais euh, là où on l'a trouvé au, au Spitzberg, il est euh, sur des fonds assez magnifiques. Hein, et on est à 25 euh, pratiquement ouais, 25 mètres de profondeur et euh, il y a des algues corallines, donc le, la roche est complètement rose. Euh, il est souvent, comme le pétancle noir, accroché à un byssus. C'est un animal assez super, mais assez gros. Hein euh, avec une épiphone euh, bah, qui, qui ressemble à celle de épiphone tropicale. Hein Je, avec Paul Treger, ici, nous avons déjà écrit un livre sur l'incroyable oasis que peut représenter l'Antarctique en termes de couleurs et de diversité. L'article n'est pas aussi exubérant, mais il y a quand même des couleurs euh, qui sont assez sympas, avec... Euh, euh, des crevettes et des, des, des, des éponges, plein de gastéropodes et des polyplacophores. Voilà, ce, cet, cet animal euh, posé au fond est, est assez joli. Alors, on a prélevé euh, à plusieurs endroits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à plusieurs profondeurs. On a marqué ces animaux, c'était la technique développée en Antarctique, et euh, appliquée ici, avec, vous voyez, des enceintes et du matériel un peu plus conséquent. Mais euh, ça donne quelques images assez étonnante parce que ce qui est dans cette, dans cette enceinte, c'est de la calcéine. Et c'est elle vous voyez, qui est complètement invisible à l'œil. Mais quand vous éclairez, vous faites le noir et vous éclairez cet animal dans l'UV, la calcéine fluoresce. Et comme on connaît la date de cette balnéothérapie, alors on a la date sur la coquille de cette marque. Et ça nous permet de valider les rythmes de croissance et de valider nos histoires de calibration de thermomètre alors c'est ce que vous voyez là, hein, encore de la perceuse de dentiste qui prélève de la calcite à la surface et on se retrouve avec des animaux comme, je vous parlais de transfert de technologie, de savoir-faire, comme les saint-jacques de la rade de Brest qui enregistrent des hein, variations de température euh, plutôt euh, avec un décalage mais ça, ça s'appelle vraiment de la calibration euh, il y a des choses très très étonnantes sur euh, notamment euh, l'absence de minimum thermique enregistré, on pense que des, ces pétoncles ça, ça nous intéresse beaucoup, surtout quand on va s'intéresser à ceux qui sont en Bretagne en fossile. Ces animaux ont un, un arrêt de croissance complet pendant l'hiver et n'enregistrent pas les minimums thermiques de l'Arctique. Alors, on a réussi à valider également leur âge en mesurant ces, variations, ces alter, des, des variations de température mesurées par les isotopes stables. Et en fait, clairement, les bandes les plus claires sont fabriquées pendant les périodes les plus froides, c'est-à-dire pendant les hivers. Et donc, on a bien des alternances claires, sombres, apparaissant comme sur un arbre euh, pendant les périodes hiver, été. Ensuite, euh, de façon un peu plus curieuse, et une nouvelle fois développée ici, une nouvelle fois développée avec les savoir-faire des écoles d'ingénieurs ici, de Brest, euh, on, pose sur ces petits, on a posé en Antarctique sur ces animaux, des petits capteurs qui sont exactement ceux qui y a dans votre téléphone. Le petit capteur qui vous permet à votre téléphone de détecter que... Euh, le, le téléphone est à l'horizontale ou à la verticale, et qui change de l'orientation de l'écran. C'est un accéléromètre qui mesure la traction terrestre. Celui-là, posé sur une coquille, coquille Saint-Jacques ou un pétoncle, nous renseigne. Alors, il y a une petite phase, d'approche la preuve qui peut faire chaud en Arctique. On peut être en T-shirt, de collage de Lego à la surface pour que le plongeur puisse venir clamper un Lego sur ces animaux. Et ce que vous mesurez, c'est euh, cette activité, hein, c'est-à-dire l'aptitude qu'a euh, ce pétoncle à bouger. Et on a découvert, et on n'est pas loin d'avoir un système d'alerte, que non seulement euh, ces pétoncles, vous voyez, euh, ce qui est ici, c'est l'intensité la la, lumineuse. Euh, en face, en bleu plus foncé, le nombre de mouvements mesurés euh, par euh, heure. Et vous voyez que cet animal a tendance à bouger la nuit. Et il a tendance à bouger la nuit c'est très, très corrélé avec la quantité d'oxygène qui est à l'interface de sédiment. On est revenu à Brest avec cette idée de les mouvements des pétoncles et des coquilles Saint-Jacques renseignent sur la quantité d'oxygène qui est dans l'eau. On n'est pas très, très loin d'avoir calibré quelque chose qui peut donner l'alerte en termes d'hypoxie et d'anoxie. Et euh, ça, c'est euh, réellement euh, super intéressant. C'est tellement vrai qu'on a commencé à développer, ici, euh, ce n'est pas en Arctique, mais la même chose est faite, vous allez voir, en Arctique, on commence à développer. Vous voyez bien que quand on installe un Lego sur ce, sur ce pauvre pétoncle, c'est réellement pas, c'est réellement intrusif. Il faut le sortir, le coller et lui ensuite installer ce matériel pendant une période de qui va durer plusieurs jours. Il va chercher à récupérer de ce stress. Donc la méthode est intéressante mais pas, pas probante, il nous fallait développer quelque chose de, plus, de moins intrusif et on a à Brest et en Arctique commencé à poser des micros et si vous allez sur le site de l'observatoire vous entendrez les pétoncles arctiques euh, évacuer de l'eau et en fait ce qu'on entend très très bien c'est à chaque mouvement l'eau qui sort de ces animaux et euh, on est capable de suivre un certain nombre de, un certain nombre d'individus à la fois et euh, j'ai vu euh, Laura Cocro il y a ici à Brest des gens qui effectuent leur thèse sur exactement ce sujet euh, c'était au passage alors maintenant euh, il y a des choses plus étonnantes faites par nos collègues américains ça c'est euh, un américain vivant à Tromsø qui travaille sur ce CERIPES un bivalve qui attaque du nord de la Norvège et qui finit au pôle nord et euh, il démontre que existe, c'est le même principe, hein, des écarts de croissance mesurés sur des différentes populations. Et lui aussi, démontre des choses qui sont assez alarmantes, hein, parce que les, les, ces paramètres de croissance et les paramètres de survie de ces animaux sont complètement euh, inféodés euh, au régime climatique. Et changer un tout petit peu euh, le, le, le, le climat, ici, avec un décalage de 1 an à 2 ans, impacte complètement ces animaux. C'est-à-dire que la courbe de croissance, qui est ici, euh, ce sont les petits points, suit euh, avec deux ans de décalage euh, ce qui a été vu en termes d'indices climatiques. Ça c'est assez nouveau dans, le, dans la littérature, hein. euh, des invertébrés à l'interface sédiment euh, qui, vivent, qui, qui marquent sur des longues périodes une sensibilité forte au climat euh, et à des régimes climatiques surtout, euh, c'est euh, assez nouveau. Alors on arrive avec euh, un animal qui est de loin, hein, qui est réellement surprenant, vous allez comprendre pourquoi. En français, la Cyprine, euh, connue des Bretons, hein, elle venait ici euh, jusqu'au Finistère nord. On pouvait trop pêcher euh, Artica islandica, qui est dite la, la prairie euh, arctique, avec une aire de répartition euh, qui a beaucoup changé, hein, mais la, la version euh, actuelle, vous voyez, vient lécher. Euh, C'est pas complètement vrai, il faut quand même la chercher hein, intensément pour la trouver en Bretagne, mais euh, euh, elle couvre le, le Spitzberg, l'Islande et euh, la partie est du Canada, avec une aire de répartition euh, il y a euh, 9000 ans, qui était beaucoup plus large que ça, notamment en Bretagne. Et euh, elle a quelque chose d'assez étonnant, hein, c'est qu'elle n'est pas très très loin. Euh, alors, c'est animaux euh, qui sont euh, en croûtant et je vais, je vais les oublier, mais euh, elle figurait dans cette thèse dont j'ai oublié le nom, ben, j'ai oublié de mentionner le nom, de Stahl, quelqu'un qui travaille à, à lalpha Wegener Institute en Allemagne, euh, qui nous fait une liste là, euh, qui nous propose, euh, vous voyez, quelque chose qui est des animaux avec des temps de vie les plus courts, c'est ça qui a et la levure de bière, qui vit à peine 15 jours, jusqu'à cette cyprine en passant par le homard, qui a un âge canonique quand même de, de 100 ans, et le pétoncle blanc, de 1 à 2 ans, une copie Saint-Jacques 17 ans, et un homme voilà, au maximum 120 ans. Le, la cyprine vit, vous allez voir, 407 et même... On a découvert il y a deux ans un animal ayant 500, un peu plus de 500 ans. Alors on a pas mal d'idées sur, évidemment ça, ça suscite beaucoup de travaux, pourquoi des bivalves arctiques ont développé des stratégies qui leur permettent de vivre aussi longtemps. Et on a une première réponse, c'est que ici, ce même auteur compile sur pratiquement 70 espèces de bivalves, la respiration en fonction de la taille, et ça fait quelques 15 ou 20 000 mesures. Et sur les 20 000 mesures, les points noirs vous donnent celles de cet animal qui sont toujours en dessous de la moyenne. Premier élément, ces animaux-là, en milieu polaire, respirent extrêmement peu. Ensuite, il y a plein de choses qui font peu. Leur croissance est extrêmement faible. Ils, ont, ils, ils attendent parfois 30 ans avant d'atteindre l'âge de la première reproduction. Ce n'est pas rien pour, quand on est à la hein, Attendre 30 ans pour la reproduction, c est, c est, même pour un éléphant, ce serait énorme. Bon. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre il y a quelque chose qui est assez étonnant aussi un investissement modeste j'aime bien le terme un investissement modeste pour la reproduction vraiment euh, l'intégralité de l'énergie dépensée par cet animal est fait pour euh, réparer ce qui est abîmé euh, en présence d'oxygène et, euh, et c'est vraiment euh, une, une, une porte qui s'ouvre sur la biologie des animaux euh, on trouve des publications dans les journaux de gérontologie en médecine, hein, et sur ces animaux-là, comment on fait pour avoir des cellules capables de survivre euh, pendant des périodes aussi longues. Alors, euh, je n'ai pas, euh, pas résisté à vous mettre... Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bivalve qui est Ming, mais ça fait un scandale parce que euh, mon ami Paul Butler, euh, qui a pêché cet animal, a été accusé de l'avoir tué. Et il a tué l'animal le plus vieux de la planète, euh, évidemment. Il l'a collecté au large de l'Islande. Euh, il l'a collecté en 2000 sites et il l'a appelé Ming euh, il s'est fait appeler Ming parce que euh, euh, il est mort à 507 ans ça veut dire qu'il est né à la période Ming ouais. donc euh, il a simplement le nom de la période où il est né et ce qui est assez étonnant c'est que quand vous commencez à regarder l'imbou de cet animal là et, euh, la, la, la marge ventrale évidemment était tentante d'aller retracer des variations climatiques sur 500 ans à assez haute fréquence sur cet animal et euh, l'imbou qui est là-haut donc on cherchait à faire ce que je vous ai dit, hein, enfin ce que j'ai essayé de faire nos confrères, à nos collègues anglais, c'était de l'impact de cette glace ou de ce microphytobenthos ou de la production primaire à la colonne d'eau. Et euh, en fait, euh, le truc qu'il faut comprendre, hein, c'est que cette partie il y a un bout là, euh, a été construite chez cet animal à peine dix ans après la découverte euh, de l'Amérique par Christophe Colomb. Et euh, cette bestiole a vu passer pas mal d'explorateurs à sa verticale au large de l'Islande. Et euh, la technique est un peu celle de la dendrochronologie, ceux qui connaissent euh, l'étude des arbres et comment on fait pour, euh, avec un arbre, euh, et, euh, récupérer des morceaux de bois euh, qui, ont fait, qui ont vécu à différentes périodes. Euh, la technique est exactement la même. On, on prélève un grand nombre de bivalves, on mesure sur un grand nombre de bivalves la croissance annuelle, et on s'arrange pour, euh, par datation au C14, ou par datation au euh, par similitude des variations de croissance, à trouver des tuilages. Et ça permet de faire une série continue, ici, entre 2000 et l'an 2000, et l'an 600, avec notre mine qui est là au milieu, qui a vécu 507 ans, qui, elle, a été pêchée en 2006, et qui permet de remonter vers la fin du 15e siècle. Ça marche. Et on se retrouve avec, bien, une série temporelle complète, complète, qui peut être à très haute fréquence, vous allez voir tout à l'heure, hein, et qui permet d'avoir des renseignements extrêmement précieux sur les variations thermiques, les variations de la, la quantité de phytoplancton, les variations de salinité. Une nouvelle fois, euh, il faut avoir une, une espèce d'imagination pour euh, se dire je vais pêcher dans un tas de bivalves morts, hein, parce que là, ces animaux qui ne sont pas prélevés en 2006, évidemment, sont tous morts, ceux-là. Là, hein, et avoir l'idée de ensuite reconstruire une série temporelle complète avec des morceaux d'informations. Euh, c'est un petit peu ce que je vous disais au début de cet exposé. Il faut avoir envie de regarder dans le passé et envie de voir dans ces bivalves autre chose que des fossiles ou des animaux morts. Et voilà ce que ça donne. Alors, ceux qui, sont, qui, qui connaissent l'Antarctique, qui connaissent le travail qui a été fait à Vostok ou qui est fait généralement en paléoclimatologie, on obtient une courbe de delta 18, de température calculée qui est exactement de la même aspect ou même avec des fréquences parfois plus élevées que ce qu'on obtient avec des carottes de glace. Et on observe euh, des variations haute fréquence extrêmement pertinentes euh, lorsqu'on cherche à faire de la modélisation. Notre avenir va vers euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le développement de ces, de ces approches, euh, en essayant d'avoir une approche complètement panarctique. Euh, pour faire ça, euh, on est vraiment très copains avec les Norvégiens, très amis, euh, même voire mariés avec euh, les Canadiens et les Québécois. Pour aller essayer dans une vision panarctique et en en, en, sur des gradients latitudinaux, euh, utiliser les bivalves pour retracer euh, euh, des variations temporelles longues, type euh, de ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, mais euh, vraiment euh, en, en, dans une multitude de sites et une multitude de euh, bathymétries. On euh, continue pour euh, des raisons euh, évidentes d'intérêt parce que euh, ça c'est un micro. Un hydrophone qui enregistre pendant un an à des hautes fréquences les bruits de la glace, les bruits des morses, les bruits des phoques, les bruits des bivalves. C'est vraiment notre, les développements actuels s'en vont vers l'instrumentation de ces animaux, des bivalves. Euh, c'est pas très simple parce que c'est quand même un environnement euh, pas forcément euh, pas forcément très très facile à instrumenter. Que vous dire d'autre que euh, L'intégralité des images que je vous ai montrées montré sont de Erwan Amis, un des plongeurs CNRS de et de mon laboratoire, et à l'exception de celle-là que j'ai prise en article. Voilà. Si vous avez des questions, je suis complètement disponible. Merci beaucoup.